Est-ce euh, que y est là? Adis Oui, c'est là-bas. Ok, merci beaucoup. Merci à vous aussi. C'est bon, je vois. Suis... Adis Oui Oh, c'est lui. Comment tu vas Il y a Oui Qu'est-ce qu'il y Ouais, c'est là, c'est quoi? La bise Comment tu vas? Oui, ça va. On, on est en train de me faire mon Le gars là-bas, quand déchiré, cette poule là, après, il est comme ça, comme une petite lune. Allez, on va sauver. Le match là, ça annonce très très bien là-bas. Au revoir. Au revoir. Oui. C'est droit. d'or. Ah oui voisin. Je vais vous déranger un peu. Oui. Et que je veux un peu de piment. Non. Oui, piment. Non j'ai pas piment. Ah, même si vous avez un piment. Non mon frère j'ai pas piment j'ai pas de piment. D'accord. J'ai pas pas, pas de piment. Merci. n'a pas de piment. Faut abyssa. Abyssa 229! Oui, voisin! Oui, c'est tout juste Rodon, c'est moi, ton voisin! Pourquoi tu me déranges comme ça? Bonjour! Oui! Pardon, vous n'avez pas de sel! Au moins, sel. pourquoi tu me déranges comme ça? C'est parce que j'ai besoin d'un peu de sel quoi, pour mettre Attends, ton vais. Au oui. moins ça! Tu vois que je suis occupé, pourquoi tu me déranges comme ça Non, c'est pas eh? j'ai besoin de celle. Attends, arrête de me déranger comme ça. C'est hein? celle de Widai. Ça t'est Qui est t es... T es là euh, Fabi, c'est moi. Est-ce qu'il est moi, -moi hein. ah? Mais encore toi Mais non, je veux demander de vous. Comme j'ai fait demander la. À... Mais tu n'as pas de l'eau chez toi. Tu n'as pas de l'eau chez toi. On est dans mes maisons. J'ai de l'eau toi, de l'eau chez toi. Donc pourquoi tu me déranges Donc pour moi, ne fonctionne. donc, pourquoi tu me déranges Depuis, c'est toi qui mets moi. c'est toi qui met oignon, c'est toi qui met Pourquoi tu me déranges Oh, tu vois que je suis occupé. Qui, qui, qui devant ma fenêtre est devant moi maintenant Ça y est, qu'est-ce qu'on ça fait. Et nous on teste mais Ah, on teste mais ouais. donner un peu totalement, tu, tu, tu là. C'est non laisser là. Faut rester là. Faut rester dedans. Si, si tu as, as c'est tu sais, de moi tu parles comme ça. Ma frère, je fou, fou, fou, fou, il faut occuper. Si peux pas, si, pas donner de, de, de, de l'eau. Si tu n'as pas l'argent, tu es guéri encore. Mais si deux pas donner de l'eau, tu peux donner de l'eau à, à, à des gens. C'est ton fait. problème. Ton l'eau là ça a fini. Essaye de me dévager. Ton, ton, ton, lot, ton lot là ça a fini. Essaye de me dévager encore, tu verras. Hein? Pas de l'eau. C'est ce qu'il se passe. Mais il est voisin au Milan, mais non, c'est encore le pauvre. Ben oui, il peut parler avec toi. Mais qui t'a parlé? Eh Oui Mais qu'est-ce qui se passe Bon peut Moi j'étais occupé mais tu m'as appelé, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans la maison Bon Peter. Je vous pour un service de clé n'est pas moi. Quel genre de service C'est votre qui qui toujours là. Aujourd'hui il est là. Eux nous nommons Maman, t'es là-dedans. Abissa, il se prépare à partir. Il va dire tout à l'heure. Il va dit qu'il m'a dit qu'il Ça qu'il qu'il Oh. qu'il Merci beaucoup. Dieu va te bénir. Amen. Encore euh... euh... toi? Oui. Encore toi? Abyss. Entendez. Entendez. Hein? Entendez. En plus d'être débutant et insolvable, va quand tu vas mouiller? Hein? à te dire dit quoi? Euh, on a pas qu'à s'en pouroir. Comité, de bien sur propriété. Tout. Abis, ne vois pas si mon buty. Maintenant, il est où le Tu? Abis, Mao a bien buty. Eh bien, où est le joy.